Et eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Mario 604 Star DS wow. bon, Waouh Pourquoi c'est si c'est buggy Je sais pas pourquoi ça doit marcher bien Tu m'as pas vu ah. Mais, mais c'est une blague Il y a des téléporteurs par mais je pense qu'on peut pas aller au château Donc là on a euh Ok, Yoshi qui meurt <rire> Oh on a la musique de Mario Kart Mario Kart, euh, oui des musiques que je vois que... Ah c'est Cette remarque elle est aussi sur 64 mais je suis dit on va faire ça sur... Ok, donc là on a une casquette Mario pas loin Et au dessus j'ai mis... Oh, oui bien sûr mais oui, bah oui, bah oui, fais-moi dé, euh, fais défoncer. Ah, quand je dis fais-moi défoncer, ça veut pas dire que je suis défoncé. Attends. Ah, la casquette de Mario elle est au-dessus. Mais en fait. Pourquoi elle me fuit Bah voilà, elle est là. Oh, on peut mettre aussi les casquettes sur les goomba Bien. Ah, oui, tiens, oui, le jeu il est en français. Mmh. Un truc là-haut chez Nickstar. Ouais, ah, mais elle est bloquée. Euh, ouais, l'étoile, elle est blanche. Pas de. de... Ah, j'ai dû faire des. ce genre de coupure. Bon, j'espère pas qu'il y a un décalage vidéo. Sonore. Comme d'habitude, en fait, hein, j'ai envie de dire. Sur le téléphone, si tu veux. Euh, donc. Euh... Ah, il y a une pièce rouge. <rire> Tiens. Mais il faut pas monter, là Je me promène. Ah, c'est une drama que je connais pas, c'est comme Nick oui, bien sûr. On va jouer à Nightmare Gaming bientôt, bientôt. Quoi? <rire> oui, il mm. ah, y a un tunnel. <rire> non, mais j'en je, pose des questions. <rire> Ça sert à quoi, c'est tunnel mais Moi, j'en sais rien, mon petit. Merde, Comment tu fais pour jouer sur téléphone? Bah, j'ai joué, c'est tout con comme. Surtout en fait dans ce jeu on est pas obligé de courir pour faire un très peu saut Et ouais ça peut penser Ah mais c'est un labyrinthe non Ah ouais Ouais, ouais, ouais. <rire> On trouve une chimique style Ok Un truc derrière moi qui tombe tout seul Oh du coup... ah, bah... <rire> quoi ah bon, j'ai trouvé l'étoile. Puis le mec il dit quoi, c'est quoi C'est quoi Ah c'est cool ça, le jeu en français. Oui, je... en fait je pense que. Ah oui, c'est parce que j'ai utilisé une version européenne pour euh, faire ça en fait. Mais attends, attends, là, là, il y a plusieurs étoiles en fait ici, il y a des étoiles ici, il des pièces rouges. Et il y a... Je pense qu'il y a un chemin à prendre. Oh, Donc on va faire save, oh, je préfère. <rire> Vous m'excuserez... Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Vous m'excuserez d'utiliser les sauvegardes rapides, mais... Euh... Et... j'ai envie. Vais... J'ai envie de voir ce qu'il y a là. -haut. Oh yes Bien joué Yoshi Yes. Pardon, je suis des salugars. Wouah <rire> Faut faire des tripes avec Yoshi <rire> Ça va, on n'est pas obligé de. faire enfin, de Blossaw mais. Mais va ça faire fou, tu je me Putain mais quel con Pardon Oui mais ça nous lance directement dans le niveau Moi je vais faire ça Bon on se retrouve toujours à wow. haut Bon, en fait ici il y a trop de trucs Il y a pièces rouges, euh, étoiles d'argent Je sais pas quoi faire en fait C'est un truc Mais je crois qu'il y a des... Ah si on peut tous les avoir Bon attends et regardez ce qu'il y a là-haut, il y a un tuyau, donc je vais bien y aller Mais je ne sais pas comment on fait, donc euh, on va voir ça Bon, j'ai trouvé toutes les pièces rouges, en fait parce il y a trois pièces rouges ici jeu, je vais faire une regarde, Et une là-haut, donc c'est bon, on a toutes les pièces Ok Yoshi, très bien Alors je vais en garder une euh, En bas, comme ça je vais chercher la dernière Donc là ça, fera... ah, ça... Okay, ça va faire... Ça va faire 6 Et je retrouve là-haut J'en ai 7. Après, je vous retrouve là-haut. voyez le chou du début Enfin, la plateforme là avec le truc noir qui crache du feu. Mais en fait, il y avait une plateforme juste au-dessus. Ah il n'y en a aucune. allez, ah, là-bas, au tuyau. Ah, faut que j'y aille. Mais comment j'y vais Alors donc, tac. Donc là, on est au plus haut, en fait. Donc, j'ai trouvé à aller. Il faut que je prenne cette plateforme. Ah non, là, Ouais, il faut peut-être Mario en fait que en fait, j'ai fait ça pour rien Mais bon bref Attends. Euh peut-être à partir du. De... Ok Peut-être à partir de là je vais voir En fait là j'ai trouvé un escalier qui peut monter Ah non c'est le même Là Donc là je suis arrivé ici On va voir si Je peux aller euh, Jusqu'à l'étoile euh, jusqu d'argent, on va voir. Non, on peut pas. <rire> j'avais tellement d'espoir. Bon, j'ai abandonné le truc, je suis rentré ici. Je sais pas ce que c'est que cet endroit. Mais vais euh, en en. trop on retourne, mon... ah, très bien. Bon, on rentre dans ce tuyau. J'ai pas... Non. Non on va voir si... Ah mais non mais je peux pas, ah, mais non, mais je peux pas en sortir en fait, je peux pas, attends, ici c'est l'endroit où on est dans, on va poser les pertes. Ah, on peut je crois qu'il a retiré une niveau En marchant sur le territoire, les blocs sont devenus solides à frapper. Ok, donc j'ai trouvé un truc secret, derrière le tableau. A la place être à un niveau, j'ai trouvé un truc. Est-ce que l'autre côté il y a un autre truc Non. Il n'y a pas de choses. Donc au moins j'ai trouvé un truc. Vous allez me dire, Qu'est-ce que ça signifie un truc On retourne dans le niveau, Pierre. Pilar du bateau. Ah oh, mais submergé. Le pilier du spot, bateau... oui, c'est marqué en anglais et en français en même temps, c'est trop bizarre. Donc il y a des pièces ouvres aussi. Donc là, il y a un... bon, là il y a la casquette de Mario. Euh... Alors, donc vu qu'on est Mario, on peut faire tout ce qu'on veut, même pas vrai, c'est pas grave. Euh... On est sur un bateau là, tu fais trop Quand on monte... Oh non, c'est même En fait, le... ah, l'autre truc, c'est un entraînement. Ah ouais, je comprends Comment on monte dans le... se trouve quand j'ai dit ouais, c'est... Vraiment... C'est un entraînement, en même temps, une pièce, c'est une étoile aussi Ah peut-être faut que je rentre par là, non Ah, il y a un trou au milieu. Ouais, ouais, je dis ouais, c'est ça. Ouais, ça. Vraiment... Ouais, ça. Ouais, au pire, ouais. Attends. Ça va, grave, c'est pas grave, c'est le sens On voit rien. Il va se sortir, t'inquiète pas. Mais va niquer ta mère, Yoshi, putain. Pardon. Oh, j'ai réussi. On peut regarder rapidement. <rire> J'ai réussi Waouh Donc là, c'est le même délire. Voilà, sauf qu'on est avec Mario. Putain, mais fils de 5 voix... Euh, il... Il ta boule de feu viens là. Voilà <rire> Je l'ai éclaté Donc, tout à l'heure, c'était genre gens en train de... Même là, c'est plus... Ah, c'est là, c'est des nuages. Même moi c'est plus simple. Il y avait un autre chemin, on peut cliquer. <rire> Comment j'ai je jeté la bombe Puis on faisait un regard rapide et... et genre, revient là. Oh, je me suis dedans, on a bien vu. Ah, non, non, non, non, non. Arrêtez, Voilà, c'est bon. Ok, c'est possible de faire un saut normal. Ouais, même vous allez y faut sauter sur toutes les. Mais avant Merci, monsieur. Putain, je trop loin. On va passer loin. Ah ouais. Attends. Putain, mais là, tu fous de ma gueule. Comment j'y vais là-bas Jump. Un jump Un long saut ça pas ça, un long saut. Ça va un peu loin. Un triple saut euh, sur cette case-là. Sérieusement. Oh ouais, c'est possible C'est vrai que Mario fait un saut de 30 km. Ah oh ouais c'est possible, mais je peux s'entraîner. Après il faut faire un truc de plongeon. Mais Vanneke Mais, va mais vas-y Mario Putain Mais Oh mais Mario t'es une bille Je suis même pas où je là en plus. Possible, mais c'est chaud. Bon, euh, je suis une coupe. Bon, euh, j'arrive. C'est impossible d'en faire une vie. En vrai, je suis à trois secrets donc euh, il reste plus deux. Je peux clairement le faire. ça Pas celui-là. Et voilà, une deuxième étoile en 12 minutes 30. Bah, moi ça fait une heure, mais. Je toujours avec le skin de Mario. <rire> Oh Mario c'est le meilleur pour ça Là le chiffre est qu'il court, il court. Ah oui il court. Il court bien ouais. Je vais essayer de retourner au menu principal. Ah au menu. Menu principal, ah merde. J'ai toujours pas trouvé la première étoile. Ouais au pire j'avais revenir là-haut là. -haut, là. Euh, et puis on peut faire la première étoile, puis tant pis. Euh bah en vrai fait, je voulais faire ça Je vois, je retourne Hop Bienvenue il y a personne aujourd'hui J'ai deux étoiles, c'était le courant Hop. Et donc là vu qu'on est là On a d'autres possibilités Et oui j'ai fait spray Oui enfin d'autres possibilités je... je pensais pas à celle là Ah donc ça c'est après la... Bon ok on peut pas aller vers le pont Sens, donc là on peut aller dans le tuyau oh, on peut y aller Clairement, par contre ils aiment bien faire ça hein. tout de suite Poc les bandes de fils de pute pardon je vous déteste sérieusement dans tous les blocs y a ça quoi faut bouger mais t'as pas le temps puis là tu passes à travers ma gueule Attends on va faire un truc Et voilà j'ai réussi, hein Qu'est ce que ça se fait encore Après, Il a fait des conneries au château La Pauvre Française oh, Aïe y, y a quoi là On peut pas nous téléporter genre euh... Oh d'accord Ça vous fait rire faire des structures qui sert à rien Ah je vais essayer Il sert, mais pas grand chose. <rire> Parce que je suis retourné dans le connard. Okay. Alors là, je suis rentré dans un tuyau. Un tuyau chez le Je peux vous voir. C'est bizarre. What? Je suis 12. 12? C'est-à-dire. Ouais. Non, mais là. What? Je comprends pas la Roma, qu'elle est trop bizarre. Non, elle est trop arbre. Non, je suis en dehors. Mais. What? Mais je suis Mario! What the fuck oh, je pense que vu. Ok bon je pense qu'on va s'arrêter là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine, désolé mais cette remarque elle est trop bizarre en fait. Donc, alors les vertus, j'ai envie de voir ce que ça rend. Je m'appelle Zach. La... Oui oui, je... on va voir. On fera ce mode putain un peu. Terre du château. Je pas que tout est modifié. Non. Ok bon on va sortir là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mario ou d'autres jeux.